Beaucoup d'entre vous nous demandent régulièrement Mais concrètement, c'est quoi votre concept En fait, c'est très simple Alors sur le papier, c'est vrai que Naïla, Sarah et moi, on a une vie qu'on peut appeler extraordinaire Mais ça, c'est sur le papier Parce que quand on y regarde de plus près, on a une vie comme tout le monde On a les mêmes freins, les mêmes limites Et on procrastine la réalisation des choses qui nous tiennent vraiment à cœur On travaille trop À tel point que tu te retrouves un jour sur une île paradisiaque en train d'expliquer aux autres que tu n'arrives pas à kiffer et c'est quand j'ai vu cette vidéo que j'ai décidé de réagir et d'arrêter de repousser la réalisation de nos rêves toujours au lendemain. Et de vivre nos rêves maintenant. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous les trois à écrire chacun 17 de nos rêves les plus fous. On voulait absolument réaliser avant de mourir. Bref, une bucket list de 51 souhaits. Pourquoi 51 Parce que comme ça, on pourra en réaliser un par semaine pendant un an. Et quel que soit le vœu qu'on tire, on doit tous le réaliser. Et même si c'est le rêve de Naïla, Bertrand et moi, on doit le réaliser aussi. Mais parti dans notre élan, on a décidé d'aller encore plus loin. Malgré notre âge, on a décidé de faire ça comme le font tous les jeunes joueurs. Mais ce qu'on aimerait vraiment, c'est pouvoir partager tout ça avec vous. Pas sur YouTube, dans la vraie vie. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Et maintenant, il me reste plus qu'à vous poser la même question qu'on s'est posée nous avant de commencer toute cette aventure. Celle même qu'on s'est posée avant de se lancer Alors, cap ou pas cap